gens de l'internet, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui Prenez-le, vous de Parce que j'ai n'ai pas de Les amis On est sur ce qu'il comme d'habitude Et comme je suis très content aujourd'hui Parce que c'est une nouvelle mise à jour Et vous savez, je suis toujours le premier à faire les mises à jour Et je fais des avis ainsi que j'explique la mise à jour Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve. Donc on va parler du casino, des corrections, des bugs Et aussi des ajouts euh, qui ont fait ça au serveur Donc on va commencer directement euh, par vous parler Qu'il y a des infos que je sais les amis Que je vais peut-être vous dévoiler euh, dans le futur mais pour l'instant je sais pas si j'ai le droit de vous en parler Mais il y a des grosses nouveautés qui arrivent sur Skill PvP Et j'ai vraiment hâte au futur de Skill PP soyez actifs, soyez là les amis, dès que j'ai les premières infos et que j'ai la permission de vous en parler, des nouveautés qui arrivent, je vais le faire, je vous le garantis à 100% Donc activez la cloche, mettez un like sur cette vidéo là et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'est pas abonné Donc on va commencer avec le truc le plus important cette semaine les amis, c'est le casino, ça fait plusieurs semaines qu'ils nous l'ont spoil. Donc c'est quoi le casino, vous avez un PNJ ici, vous pouvez cliquer dessus et euh, si on y arrive euh, casino je crois que c'est Non mais en fait c'est un roche papier ciseau J'aimerais bien pouvoir cliquer dessus mais euh... En fait euh... Comme Un peu beaucoup de gens <rire> Ok attendez je vais essayer de l'ouvrir je, vous... je vous reprends dès que je l'ouvre Ok donc j'ai réussi à l'ouvrir donc on peut défier quelqu'un Donc ici on, a... on peut défier notre ami euh, NT Marox pour euh, une météorite Donc on va, on va faire ça Et qu'est-ce que ça fait là Mais oh. Ouais, j'ai fait lag de serveur. Ce joueur a déjà une roquette en cours. Ok, comment ça fonctionne de bord? Euh, attendez, j'avais réussi à l'ouvrir. Mais en gros, ah, voilà. Euh, défier pour 700$. Qu'est-ce qu'on pourrait défier quelqu'un? Vous devez avoir au moins 900 de dans votre inventaire. Oh, oh, ok. Désolé, monsieur. Désolé, désolé. Désolé, désolé. Donc, on va, -y, on va y aller avec une mété. Je sais pas comment créer un 9. On va prendre une mété. Euh, voilà on va valider, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va nous rejoindre Donc c'est plutôt cool, on peut gagner des items comme ça Ne quittez pas le casino pour garder, euh, la garder active Ok ok, donc je vais rester ici, je vais attendre que quelqu'un me défie Et je vais voir comment ça fonctionne les amis J'ai vraiment hâte de tester ça C'est la première fois que sur SkillPP qu'on a un jeu euh, gambling, gambling en gros Donc c'est plutôt intéressant euh, J'espère qu'ils vont rajouter euh, des coin flip des trucs comme ça Genre où ce que tu peux parier des items Et ça va tourner un truc, ça doit tourner sur un creeper ou une, euh, une TNT Je sais pas par exemple, vous choisissez et puis voilà Donc on peut, oh vas-y, on va faire euh, PFC accept Vas-y, c'est quoi qui a euh, Vous devez avoir 9 places, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ah, Ok, pardonnez-moi jeune homme, pardonnez-moi euh... Ok voilà, parfait Parfait euh... Ah, vous n'avez pas de roquette. Ah, merde. Euh, et lui, faut il faut qu'il bête la même chose que moi ou il peut bette n'importe quoi, en fait C'est ça que je sais pas, en fait. Je sais pas, vous devez supprimer... Non, je ne veux pas supprimer. Tabarnak, c'est compliqué, esti. Il n'y a pas euh, quelqu'un... Euh, Défiez-moi au euh, casino. Ok, c'est bon. Groupe, accès... Euh, non, c'est PFC, accès, pierre, fait ciseaux. Donc là, on a euh, à nous de jouer. Donc on va prendre quoi On va prendre... Euh, on va prendre ciseaux. Tiens. Donc là, lui, la pris ciseaux, c'est gagné. Ok, on a un à deux. Ok, on a un truc. Oh putain, c'est super bien fait. Donc là, on va prendre, euh, on va prendre papier. Vu que lui, il avait pris papier, je vais prendre papier, feuille, ciseaux, c'est gagné. Nice. Donc là, je crois que j'ai gagné. Normalement, je crois que j'ai gagné. Non, faut gagner trois fois. Donc là, on va mettre euh, encore ciseaux. Je crois qu'il va mettre roche lui, mais je vais perdre cette fois-ci. Ah, voilà, il avait mis roche. Je savais, j'avais bien prédit le truc. Donc, je vais remettre ciseaux. Euh, je crois qu'il va mettre papier pour essayer de... Parce qu'il pense que je vais mettre rush vu que j'ai copié son truc. Et je crois que ça va être gagné. Oh non, lui aussi, il avait mis ciseaux. Donc lui, lui il va mettre. Lui, lui je crois qu'il va mettre papier parce qu'il croit que je vais mettre cise... pa... Ah ok, c'est bon. Regardez, je vais en mettre ciseaux et.. Encore. Oh! Il a la, il a la même stratégie que oh, moi, il a la même stratégie que moi, ce petit bâtard. Euh, Vas-y, je vais mettre rush. Lui il va mettre. C'est sûr qu'il va en mettre papier. Ah, je le savais, je le sentais tellement, les amis, là, je le sentais tellement. Oh là là, je vais pas perdre ma mété, donc on va y aller avec, euh... Rush encore. Je crois qu'il va mettre ciseaux, donc, euh... J'espère gagner, j'espère gagner, les amis, et... C'est gagné, je le savais, les amis. Donc là, j'ai gagné les trois trucs verts, donc qu'est-ce qui arrive, c'est quoi que je gagne Je gagne une mété. Nice, GG Gros, what the fuck On gagne ce qu'on parie, en fait. Vous avez reçu les items. Oh, putain, il y a des, tellement des trucs euh, intenses qu'on peut faire avec ça, les amis Oh my god, il y a tellement des trucs intenses, ça peut devenir vraiment intéressant ce, ce casino là. J'ai hâte de le tester plus en vidéo. Je vais faire une vidéo genre où on va pouvoir essayer de commencer avec, j'ai pas un petit assiette, essayer de monter, monter, monter, monter des trucs plutôt intéressants. Donc ça, ça va être vraiment intéressant comme vidéo. Donc ensuite, euh, niveau des nouveautés, il y a un random book. Donc je sais pas, euh, je sais pas c'est quoi exactement. Random. Non, il y a pas de. C'est pas dans le wiki, mais ça dit qu'il y a un random book. Euh, vous faites clic droit pour euh, l'utiliser et obtenir un enchantement aléatoire, donc je ne sais pas si c'est vraiment utile, bon il y a déjà l'étape d'enchant, donc voilà. Euh, modification et amélioration de l'extrême. Donc, voilà l'anti-x-ray, correction d'un bug où on ne devait pas enchanter une farm tool. Ok. Ajout d'un cooldown plus élevé euh, sur les potions de réparation en garde de faction. Donc, ça, c'est cool parce que ils sont passés de 4 minutes à 5 minutes ou 6 minutes. Donc, ça, c'est beaucoup plus long. Donc, ça, c'est beaucoup plus cool. Ajout du pierre, feuilles, ciseaux disponibles. Ok, ça, on en a, a parlé. Modification sur les barrières. Vous une... Ok, donc, les barrières en fer. Maintenant, on peut perdre la travers. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire anti-trap, etc. Euh, les prix de la loterie. Donc, c'est rendu euh, 500. Ça, ça fait quelques temps que c'est comme ça. Mais, on quand même mis dans le... Bon, le... Mais maintenant, c'est 500 pour la loterie. Comme ça, les montants sont plus élevés. Donc ça, c'est intéressant. Euh... Correction de bug sur l'ordre de Repair. Euh, correction sur le... Euh, attends. Correction d'un bug où -ce un joueur pouvait rester dans l'arène. Et correction d'un bug où -ce que tu pouvais avoir une épée euh, dans l'arène. Et tu pouvais tuer tout le monde durant un gambling, etc. Ça, ça c'était vraiment... Euh... C'est vraiment difficile. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, qui ont rageé, etc. Comme fonction de ça. Et le dernier truc, c'est une connexion d'un bug avec l'utilisation des perles dans les AP. Donc ça, c'est fait, les amis. Euh, c'est pas mal tout pour la mise à jour d'aujourd'hui. Je suis vraiment content. Je trouve ça vraiment bien fait le. Le système de casino. Donc, je vais aller en faire une dernière pour le, pour la route. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait bien parier? Est-ce qu'on reparie une mété? Vas-y, on va reparier une mété, les amis. Non, vous savez quoi? Je vais parier un space. Comme ça, si je gagne, je peux faire des bot space. Mais si je perds, j'aurai juste à acheter 4 pépites de mété pour crafter le truc. Donc, on va retourner, on va aller parier un space, les amis. On va terminer la vidéo avec ça. Euh, voilà, et on va créer notre offre, on va faire un space euh, On ne pourra pas rajouter d'argent, non, je ne sais pas voilà, On va faire un space, on va voir s'il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre Et je vous reprends dès que quelqu'un nous rejoigne Oh, on a une demande, donc euh, euh, c'est contre qui Contre et euh, PFC accepte C'est parti, bonne chance mon ami, je vais y aller avec euh, directement le ciseau Donc j'espère, égalité, lui aussi il a mis les ciseaux Donc lui il a mis les ciseaux, je pense qu'il va y aller avec euh, le papier cette fois-ci donc il va peut-être penser que je vais mettre la roche. Ciseaux, c'est gagné. Je savais les amis, je savais, putain. Ok, c'est bien. Donc là, euh, il va mettre, euh, je crois qu'il va remettre papier en croyant que je vais mettre la roche. Donc je vais y aller pour ciseaux cette fois-ci. Égalité. Oh, j'aurais pu y aller avec la roche. Donc je vais y aller avec euh, le papier. Euh, parce que je crois qu'il va mettre la roche pour essayer de me tuer. Et voilà, je le savais, je le savais, putain, je lis trop bien le truc, donc là je vais remettre papier en fait, euh, non, savez-vous quoi, je vais mettre ciseaux, je vais mettre rush parce que lui il va mettre ciseaux je crois, euh, c'est perdu, non, il avait mis papier, bien joué, bien joué à toi, gros, bien joué à toi, euh, on va y aller avec, il avait mis papier, donc si on met papier, ça... il va peut-être mettre rush, vas-y on va mettre papier, on va voir qu'est-ce que ça donne, Oh putain, c'est sur le bord de perdre les amis. Donc il a mis euh, euh, ciseaux. Je vais mettre. Euh, Vas-y, je, je vais mettre ciseaux. vas je vais mettre ciseaux. Oh non! J'ai perdu, il Roche mis rush. J'aurais dû mettre papier. C'est pas grave, les amis. C'est pas grave. Oh là là, GG. C'est pas grave. En plus, j'ai une avance de 2-0, je crois. Un truc comme ça. Oh là là, bien joué à lui. C'est pas grave, c'est les choses qui arrivent, les amis. Donc bon, j'espère que cette nouvelle mise à jour sur SkillPP va vous faire plaisir. Je vous aime, c'était Iconz, tchou tchou